Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on tente de monter Anti bar au Mont-Bélu en bike. À là, ça va bien? Steph, ça va bien? Aucun bruit, je pense que Steph est mort en arrière. Alors, euh, ouais, hey, aujourd'hui on est à l'abbé au Mont-Bélu. On s'en vient essayer une petite montagne qui paraît qui est super le fun. J'ai aucune idée des pistes qu'il y a ici, j'ai vu quelques photos puis ça avait l'air vraiment cool. Ça fait qu'on s'en va essayer ça. Puis je ne sais pas comment arrêter ma GoPro de filmer en hein, lâchant. Mettons je lâche. Le... Pour moi, ça... ça va me péter à la gueule. Je suis capable d'arrêter ça? Ouh! Oh, le voilà! <rire> ça a bien été. C'est pas si pire. Ça peut-être super plus rapide que nous autres, par exemple. Alors, mon belu, la 3. Alors, une piste qui est un peu plus du côté Flowy. Juste ici. Des beaux petits virages, des beaux petits berms ça ici oh! pas trop sauter cette roche là c'est vrai ça euh! oh! Oh! Oh! Oh! Oh! ok j'étais encore sur mon bac oh yes que je me suis planté Et... ici avec la vue incroyable il y en a un autre le road gap ça deuxième road gap, il vente la fourche est un peu raide mais ça va Oh la vue est incroyable un autre bon saut Allez, les pistes sont rapides Wow pas trop sauter ça Les pistes sont rapides Puis j'ai un nouveau coil sur mon bike Puis je suis pas habitué à cette vitesse là On rentre dans le bois Ça dérape un peu Mais ça va Si je me suis tapé les fesses en toi, premier pneu, on va faire attention. Ouh, that was nice. Yes! Laisse yes, mon Steph. On est au bout totalement du mont -Bellu. Et... On fait la 1, hein, qui commence officiellement ici, hop, dans la chiasse, hop, hop, hop, y a oh, des lignes un peu partout, ça, dans la boîte, hop, avec la vue incroyable, Il n'y pas encore beaucoup. C'est slab-là, ce on va faire attention. Hop! Waouh. Ouais, ouais. Correct. Ça ici, petite zone de vitesse. Collègue qui avait un flat. Petit oh. saut qui surprend. Ouh, presque sorti de la ligne. Ah. Oh oh oh! cest une le clair ou le clair? Pas. Mais pente l'hydre. Ah. Oh! Pire ligne de l'univers. My bad. Ah. Avec la belle vue. Ah oui cette section était est fun. Ça y est, hyper rapide dans le bois. Hop. Short bridge des pop Waouh. Wow. Yeah. Bon, je pense pas aux plus vite certes. oh il est là le drop ah. ouh Oh, it's nice. Open it up. C'est pas trop clear le road gap. <laughs> no, no. I believe I can fly ça se cache pareil. Oh. Rouge pas, ça va On va en avoir un autre Of lyrics. Yay! Ha! God, yes. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! <rire> C'était bien du fun en arrière. Ah. Il plus là quelque chose pour vrai. <rire> <rire> oh. Yes! Bien été Ouais, à part, euh, il y avait un bike dans le champ, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait pissé. Non, c'est les gars qui filment on est dans côte, là. Ah non, non, c'est bien correct. On essayé, on a des Non, non, c'est bien correct, on avait de la place pour passer. Yes.